Ceci n'est pas une, une corde pour attacher, c'est une corde de démonstration. Parce qu'elle est jaune et qu'elle est grosse, qu'elle soit bien à la caméra. C'est aussi une corde en plastique, c'est-à-dire c'est une corde qui glisse bien. Et elle va mettre en évidence plein de défauts. Qui se voit beaucoup moins sur ces cordes en film. De... Valérie qui change encore de position. Ah, beaucoup plus pratique dans les cordes, j'ai pas à bouger. On l'a dit, on insiste, c'est de la vulgarisation, donc on va grossir les traits. Il y aura des erreurs, des imprécisions, c'est normal. Donc tout va bien, c'est zen, on ne peut pas être précis pour certains et généralisé pour tout le monde. Et vous avez probablement du coup plein de choses à dire sur ce, sur ce qu'on dit. À commenter, à agrémenter, à échanger, ça se passe dans les commentaires, vous savez faire. La dernière fois, on a vu le bolabola, le yuki note, le nœud plat, le nœud simple, hein. tout bête, qui donne l'impression d'être un nœud bloquant. On a le sentiment d'être en sécurité, mais c'est pour ça qu'il est dangereux du coup. Et on a déjà expliqué tout ça dans les vidéos précédentes. Que vous pouvez les voir. Vous savez comment ça marche. Hein. En résumé, dans l'épisode précédent, <rire> nous avons vu... La ganse. Le courant sur le ballon. Une boucle. Le courant dans la boucle. Un nœud. Et sur ces super mots techniques, on va faire le nœud de chaise. Le principe, c'est de faire une boucle dans laquelle on va venir s'asseoir. Bon, j'ai pas vérifié, mais apparemment, ce serait pour que les marins aillent d'un bateau à l'autre. Et donc, il faut arriver à trouver une méthode. d'avoir ici un nœud bloquant. Parce que si on fait un nœud simple, du coup, là, on a un nœud qui est un nœud coulant et du coup on peut ça va être anglais, ça c'est pas bien il faut trouver une astuce pour mettre les cordes ici en contradiction donc euh, bon on y va c'est parti. parti le but c'est de comprendre le principe et pas de retenir par cœur nous faisons une ganse une boucle donc, donc on a bien fait la la, la, la ganse une boucle à l'intérieur et pas une boucle à l'extérieur la boucle on l'a fait à l'intérieur voilà. On peut la faire avec ça, on ne va pas Mais compliquer les choses. Pour l'instant, on l'a fait comme ça. Pour celui qui sait pas la faire du tout. du tout. Donc, là, j'ai le courant au-dessus. Et j'ai ma boucle. On je passe, passe dessous, Dessous, donc dans la boucle. Du coup, je passe au-dessus. Au -dessus et je repasse en dessous, sur le côté là, de la boucle. Dessous, sous le, sous, le, sous le dormant. Le dormant, là, dessous le dormant. Et je reviens dans la boucle en passant par-dessus. Par-dessus. Et et je repasse dessous. en dessous, et là, et là on, tire. On, on tire en serre, et là on voit qu'on a bien le nœud de chaise qui se forme. Donc on a une boucle ici, qui vient ici en contraction, et une, une boucle ici là. là. On a celle là, et celle là. Donc là on a bien, voilà. voilà. Et moi ça, ça suffit à me perdre. Du coup on n'est plus pareil. Donc, soit on a le courant non, qui est, est dessus, carrément. ça c'est bon. ça, ça, le courant dessus, c'est ce qu'on vient de faire. On va faire là, le courant dessous. Donc celle là je sais la faire, ça change rien. Le courant là, il est en dessous. Donc, on donc passe je vais passer au-dessus dessus, du courant. Donc, le courant, vous voyez bien qu'il est là, en dessous du ballon, là, qui repart en dessous du dormant, ici, voilà. Voilà. Je, ouais. Si je suis en dessous, donc je vais repasser au-dessus dans la boucle. Au-dessus, voilà. En dessous. Sur le dormant. Je vais repasser sur, à l'extérieur de la boucle. Et je vais repasser dans la boucle, donc, Dedans. dessous, dessus. Bon, je suis simplement dedans, Et en fait. là on resserre et du coup on a toujours pareil la, la boucle ici là et cette boucle là du coup euh, on est bon là On serre et on a toujours le nœud, le nœud machin qui marche Et c'est très bien on va là peut-être comme ça tenez, ouais. Et là quand on tire effectivement on Moi, voit bien que la corde On voit bien que ça, ça tire et voilà on a un joli nœud de chaise On va essayer de montrer les tensions voilà Du coup tout ça vient en contrainte On va essayer de montrer les tensions à la caméra donc plus on tire sur l'un, plus ça tire sur l'autre. On le voit bien, j'espère. Bon, et si par hasard ça convient pas et qu'il y a des gens qui veulent qu'on refasse spécifiquement du pas à pas... On refera un pas à pas. On refera. On bon, là <rire> Bon, allez. Donc, c'est fini. Nous avons parlé d'une chaise. Ou boline. En anglais, effectivement, on n'a pas précisé que c'était ça. Bah sur ce, c'est fini. Nous, on est fatigués. Ça fait longtemps qu'on tourne. Donc, euh, pense à nourrir le robot. Euh, laissez des likes et des commentaires. Au revoir. Au revoir. C'est parti, bienvenue. Comme vous le voyez, nous avons une corde jaune. Ce n'est pas une corde pour encorder, c'est une corde de démonstration. Elle est grosse, elle est jaune, elle se voit bien à la caméra, elle est en plastique. Elle permet de faire ce genre de choses-là. <rires> celui-là on peut le garder ouais, bon. ça c'est raté voilà ça c'est bon ça fait juste une de plus hein. <musique>